Francis Serron, bonjour, vous êtes directeur réseau de Jouet Club, l'enseigne coopérative spécialiste du jouet. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau alors bonjour, ben, l'impact est relativement euh, important puisque les commerçants ont, ont fermé euh, les magasins pour une seconde fois. Hein. Et la première fois c'était au, au mois de mars jusqu'au mois d'avril, on avait rouvert le 11 mai. On avait eu une reprise euh, très intéressante, il y avait une euh, très bonne consommation. Les magasins avaient, avaient bien performé et puis on a, on, on a refermé euh, nos magasins euh, fin octobre. Dans une période qui pour nous est, est une période cruciale puisqu'on fait quasiment 45% de notre chiffre d'affaires sur, euh, sur les deux mois de fin d'année. Donc on a un drive qui fonctionne très très bien, ce qui nous a permis euh, évidemment de, de limiter euh, je dirais, la perte de, de chiffre d'affaires, de maintenir la relation avec les clients. Et puis, et puis là, on rouvre sur la période du 28 novembre, qui est un week-end très important pour nous. Donc, ça nous laisse un mois pour retrouver les clients en magasin. Et je pense que c'est une bonne chose, puisque je pense que le magasin physique manque à nos clients. Quelle est la situation des membres de votre réseau depuis le reconfinement du 30 octobre dernier mais écoutez, ça va, le moral est bon. Ce sont des commerçants, donc ce sont des, des gens euh, qui s'adaptent, qui s'adaptent remarquablement, je dirais. Les nouvelles d'une réouverture, le 28, a fini de redonner un peu de baume au cœur à tout le monde. Donc, là, c'est la préparation, la remise en route des magasins pour l'ouverture de samedi, mais le moral est très bon. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos adhérents dans ce contexte Alors, euh, on les accompagne de, de plusieurs façons. Hein. Bien évidemment, il y a un lien euh, très serré avec... Euh, avec toutes les équipes de la centrale pour traverser euh, bah, cette fermeture de magasin, hein, donc l'accompagnement sur tous les éléments du drive, sur tous les éléments euh, de, de communication, sur les moyens en, de mise en œuvre, sur les gestes euh, sanitaires, sur un accompagnement aussi euh, financier euh, si besoin, et puis un suivi particulier si certains ont vraiment besoin, mais il y a une vigilance, euh, une solidarité très importante qui s'est figée sur le, sur le réseau, je trouve. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise sur votre métier Alors, ça va nous permettre de réfléchir évidemment à la digitalisation des, des points de vente, à la modernité des points de vente. Je pense que ça sera un très bon retour d'expérience. Néanmoins, néanmoins, on voit bien que le magasin physique et nos magasins de proximité, hein, la relation cliente est quand même... Très, très, très importante. On l'a vu sur le déconfinement au mois de mai, sur le premier déconfinement, on a vu qu'il y avait vraiment une, une ferveur très importante sur le retour en magasin. Donc, ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Et puis, on a vu qu'aussi sur, sur la fermeture au mois de novembre, bah, le drive était important, hein, la digitalisation et c'est important. Donc, évidemment, évidemment, ça va nous donner ce retour d'expérience, permettre d'avancer de manière un peu plus importante sur ce sujet-là, je pense. Et quelles conséquences, selon vous, la crise aura-t-elle sur l'univers le, du, du commerce organisé en général ben, Je pense que ça va, ça va quand même bouleverser euh, certains acteurs. On voit bien que le, le textile euh, était, euh, ça a été très, très, très compliqué. J'espère que nous, ça va aller. Hein, je vous dis le mois de décembre est une période très importante. Je pense que le magasin de proximité... Euh, un magasin qui a un, un confort d'accueil, une accessibilité rapide, une offre importante est un, est un commerce en devenir. Je pense que nos points de vente, avec notre maillage large nous, sur, sur, sur toute la France, euh, notamment en périphérie, je pense, va confirmer que notre modèle est performant et que et c'est ce que recherche le, le consommateur. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter dans ce contexte oui, alors évidemment, il y a eu euh, des commerçants, si vous voulez, en, en savoir-faire extraordinaire. Hein, ils ont, ils ont une capacité d'adaptation formidable. Évidemment, ça nous a permis et on a dû s'adapter à chaque situation. Donc, euh, oui, oui, chaque jour, on avait notre lot, je dirais, de, de réactivité, d'adaptation sur sur différents sujets. Puisque je vous dis, nous, on est quand même sur une période où, où le chiffre d'affaires est très très important et en, en ayant des magasins fermés, ça nous a obligé à, à nous adapter, tant les commerçants que la centrale également. Et en ce qui concerne notre stratégie de développement, est-ce que vous allez être amené à la faire évoluer également Alors, on était déjà sur une, sur une stratégie de développement euh, importante, mais sur un développement euh, structuré. Hein. Comme vous le savez, on a, on a 300 magasins. Donc aujourd'hui, on ouvre des magasins. On a ouvert des magasins sur cette fin d'année. On ouvre euh, un très gros magasin sur Herblay euh, sur le premier trimestre 2021. On cède des magasins, on a des commerçants qui partent à la retraite, donc on a, on a des sessions qui sont en cours. Hein. Ça a juste glissé de quelques mois, mais il n'y a eu aucun report sur le développement. Et je dirais même plus, c'est là qu'on voit que la marque est très très forte, puisque malgré ce contexte, je dirais anxiogène, on a quand même énormément de demandes pour adhérer à l'enseigne. Et je vous dis, il y a des commerces qui se cèdent, il y a du renouvellement, et puis aussi du développement avec des commerçants existants qui complètent leur activité. Non, le vrai développement jeu club, ce sera de confirmer que nos adhérents sont de plus en plus forts. Donc c'est l'ouverture aussi de... De points de vente supplémentaires avec des adhérents existants et puis prendre des villes sur lesquelles on n'est pas présent. Et est-ce que vous avez des retours positifs des, des membres de votre réseau par rapport à, à votre gestion de la crise oui, oui, oui, oui. Je vous dis il y a une grosse solidarité dans le réseau. Donc on est en lien permanent. On a, un groupe WhatsApp avec l'ensemble de nos adhérents, on communique tous les jours. On a, on a des informations qu'on leur pousse régulièrement. On a un conseil d'administration sur lequel on est en lien régulièrement. On a un président qui a trois magasins, donc, qui vit ça, je dirais, de l'intérieur en ayant des magasins, plus, plus la centrale. Donc, et puis, on est en contact régulièrement avec le téléphone ou les mails avec, avec nos adhérents. Et de la part de vos clients, quels sont les retours Est-ce que la vie de vos clients est une notion importante pour vous Oui, oui, oui. Alors, ils étaient très déçus qu'on ait refermé les magasins. Ça, c ça a été le premier ressenti euh, immédiat du reconfinement. La déception de refermer les, les magasins de jouets. On a eu énormément euh, de témoignages, de soutien, de solidarité de la part des clients euh, d'encouragement, ils appelaient au magasin pour passer aussi les commandes en complément du drive. Bon voilà, il y avait une vraie solidarité de la part de nos clients et on sentait vraiment que le magasin manquait et que cette relation-là manquait énormément. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer en conclusion je dirais qu'avec euh, cette crise euh, sanitaire, je dirais on a toujours été euh, proche des clients. Je dirais que l'enseigne s'est vraiment adaptée, surtout les commerçants indépendants, hein, c'est eux qui portent la marque au plus près des régions. On fait preuve euh, d'imagination, d'adaptation, pour vraiment maintenir ce lien avec euh, ces avec clients qui voient toute l'année. Donc je pense que ça a encore recréé du lien, et dans cette expérience euh, forte, je pense que voilà, euh, 2021 sera une année de consolidation pour Jury Club. Francis Serron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau de Jouet Club et que votre actualité est à retrouver sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.